Pour présenter ce livre, l'entreprise face aux troubles psychiques, nous sommes deux psychiatres dont l'amitié remonte à notre collaboration dans le secteur psychiatrique du 13e arrondissement de Paris. Et tous deux, nous avons eu toujours un intérêt pour la problématique de l'intégration dans le monde de l'entreprise des personnes souffrant de troubles psychiques. Moi, je suis tout le Psychiatre des hôpitaux horaires, et j'ai assuré la direction de la SM13 et j'ai présidé la Fédération croix qui est devenue l'année dernière Santé Mentale France. Et Je suis heureux de continuer à participer au conseil d'administration du Club Voilà. Alors, Gisèle Birk, je suis ancienne responsable de l'atelier thérapeutique du 13e arrondissement à Paris. Euh, responsable médical euh, et également de l'IMPRO de Palaiso. Euh, je suis fondatrice euh, et présidente euh, du Club Arim et j'assure euh, actuellement la direction médicale et clinique de l'équipe du Club Arim. Alors pourquoi on a voulu faire ce livre mm -hmm. Eh bien, au fil des années, euh, moi je me suis rendu compte effectivement que euh, les initiatives du Club Arim. Eh bien, elles étaient tout à fait innovantes et en même temps assez méconnues. Alors, c'est pour ça que j'ai proposé à Gisèle de se lancer dans la rédaction de cet ouvrage. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est surtout faire connaître l'expérience accumulée et toutes les méthodes qui ont été élaborées par le club Arim pour permettre aux personnes souffrant de troubles psychiques d'avancer dans leur projet d'insertion professionnelle. Il était important pour nous de soutenir notre constat qui montre que si des compensations adaptées sont mises en œuvre au moment de l'accompagnement du projet professionnel, eh bien le, le trouble psychique n'est pas un obstacle rédhibitoire et il permet souvent d'accéder ou de se maintenir dans un emploi en entreprise. Alors nous espérons que ce livre retiendra l'attention d'abord du monde de l'entreprise, mais aussi des acteurs sociaux intervenant dans des organismes pivots, comme la NDPH, le Cap Emploi, Samet, le FIP, la GFIP, des médecins du travail et de prévention et de leurs équipes, des acteurs de soins et de l'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles psychiques, mais aussi des demandeurs d'emploi et salariés en situation de handicap ou de vulnérabilité psychique, ainsi que leur entourage professionnel. Oui, alors, pour concevoir ce livre, eh bien, nous sommes déjà partis d'une approche historique. Euh, qui situe les relations entre le travail, euh, la psychiatrie et la santé mentale. Et puis ensuite, euh, on a développé euh, et on a considéré globalement la situation euh, des travailleurs euh, en situation d'handicap psychique dans toutes les dimensions cliniques, législatives et réglementaires. Alors, après avoir présenté le club Arim nous consacrons l'essentiel de l'ouvrage aux deux chapitres qui illustrent notre travail au quotidien, l'accès et le maintien dans l'emploi. Cela permet de décrire nos modalités d'accompagnement où il est avant tout question de se positionner comme passeur et médiateur en sachant prendre le parti tout autant de l'entreprise que de la personne. Il est question de favoriser l'insertion, l'adaptation, le développement des compétences des bénéficiaires, tout en engageant des dynamiques à même d'introduire des évolutions dans l'environnement de travail et de limiter les risques psychosociaux. L'objectif est de rendre les conditions de travail aménagées plus humaines. Alors nous avons envisagé enfin toutes les nouvelles perspectives qui sont liées à l'emploi accompagné dans un contexte qui, pourrait, qui devrait renforcer la mission sociétale des entreprises. Après avoir terminé cet ouvrage, nous espérons que le lecteur aura la conviction qu'une stratégie d'accompagnement vers et dans l'entreprise, des personnes vivant avec des troubles psychiques, peut contribuer à préserver, promouvoir une part d'humanité dans le monde du travail.